Sur le même principe que ce que nous avons vu pour l'extracteur simple, on va pouvoir représenter le fonctionnement de l'extracteur à courant croisé sur le diagramme triangulaire. Alors on retrouve notre diagramme avec la courbe binodale. On va dans un premier temps placer la première droite d'alimentation qui va représenter l'alimentation générale du système avec la solution. Et puis donc ici j'ai repris le cas d'un solvant pur. Donc cette première droite d'alimentation on va pouvoir positionner dessus un premier point euh, fictif, un premier point somme. Alors ici, j'ai euh, donné une expression générique pour pouvoir calculer la valeur du titre fictif X sigma pour chacun des étages numéro I. Donc, en tout cas, on connaît le débit qui entre dans l'étage, on connaît la fraction de débit de solvant qui y entre également, et on connaît aussi le titre euh, du raffinat, donc soit c'était le titre de l'alimentation générale, soit c'est le titre du raffinat précédent. Donc en tout cas, on est capable de calculer la valeur de x sigma. Donc ici, pour euh, ce, ce premier système, on va pouvoir placer euh, le premier point sigma 1 qui va correspondre donc à ce titre euh, qui aura été calculé. Et comme on va à nouveau supposer que chacun des étages de notre extracteur à courant croisé se comporte comme un étage théorique, eh bien le point sigma il se trouve sur la droite d'alimentation, mais il se trouve aussi sur une conodale, puisque les flux qui sortent de notre étage d'extracteur sont à l'équilibre thermodynamique. Donc on va tout simplement chercher la conodale qui passe par ce point sigma 1 et qui va nous donner finalement la valeur euh, bah, du titre Ici Y1 et donc ici on a le point V1. Et puis même chose de l'autre côté, on va avoir le point L1 et on pourra également lire la valeur du titre en soluté petit x1. Et ensuite on va répéter cette procédure. Donc on va à nouveau tracer une droite d'alimentation. Cette fois-ci donc qui part du point L1 qui correspond au premier raffinat sorti du premier étage d'extraction. Et on le rejoint avec le solvant qui lui est toujours au même endroit, c'est du solvant pur dans mon cas. On va de nouveau calculer le titre fictif mais correspondant au deuxième étage et on va placer le point correspondant sur la deuxième droite d'alimentation. On va chercher la conodale qui passe par ce point et on va en déduire la position du deuxième extrait et du deuxième raffinat, donc V2 et L2. Et ainsi de suite, on va répéter la procédure autant de fois que l'on a d'étages dans notre extracteur à courant croisé. Et donc, on est capable, vous voyez, de cette manière, de prédire finalement le titre en soluté qui sort de chacun des étages, à la fois côté raffinat et côté extrait. Et ensuite, à l'aide des bilans que nous avons vus précédemment, eh bien, calculer le titre moyen de l'extrait, qui est la somme des différents extraits. Et puis, donc, on aura aussi obtenu le titre du soluté du raffinat final pardon, que l'on obtient à la sortie de notre extracteur à courant croisé. Alors, on va aussi pouvoir déterminer euh, sur, ce, sur ce diagramme triangulaire le débit maximum et minimum de solvant, exactement de la même manière que ce qu'on a vu pour l'extracteur 5, donc je ne vais pas redétailler. Donc, on a ici notre, X, notre sigma min et ici notre sigma max. Alors, ce que l'on peut euh, observer, c'est que finalement, la position du point sigma sur cette droite d'alimentation va avoir un impact sur la manière dont on va épurer notre, euh, notre raffinat. Donc, si on a un, un sigma qui se trouve relativement haut ici, ce qui veut dire qu'on a un débit de solvant faible, eh bien, vous voyez qu'en quelque sorte, on ne va pas beaucoup avancer dans l'extraction, puisqu'on va chercher une conodale et on va avoir, par exemple, une conodale qui va être comme ça, donc un L1 qui se trouvera ici. Alors que si on avait pris un débit de solvant plus important, et donc un sigma qui se serait trouvé, par exemple, par ici, eh bien, on va aller chercher une conodale beaucoup plus basse et une épuration beaucoup plus intéressante. On suppose que c'est une droite et donc un premier raffinat qui sera beaucoup mieux épuré. Alors en fait, c'est un compromis, puisque euh, ici, on va avoir, euh, dans cette situation-là, consommer peu de solvants, puisqu'on est proche du débit minimum, et par contre, il va falloir beaucoup d'étages hein, pour réussir à épurer correctement notre raffinat. Dans l'autre cas, on va utiliser beaucoup de solvants, on va avoir un débit important, par contre, on aura besoin de peu d'étages. Donc ce sera un compromis à faire, entre ces deux situations et une sorte d'optimisation pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Vous avez donc vu que la, la, le diagramme triangulaire nous permet de prédire beaucoup de choses sur le comportement de l'extracteur et nous va bah, même nous permettre de faire de l'optimisation de fonctionnement de cet extracteur.